Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va jouer à Naruto. Je vais trouver mon générique de ma méga attaque. Tu vas regretter de m'avoir fait mal. Voilà, bien fait, patate. T'es méchant avec moi. Alors, va faire quelqu'un maintenant. Viens m'attaquer. D'accord. Ça. Voilà, alors père, père, content maintenant viens père, vite Attends, viens, je t'attaque pas. Viens, je t'attaque pas. Promis. Si tu veux, je viens chez toi. Mais je m'attaque pas, d'accord Promis, je pas. Demain. Allez, chèque. Ah ouais, tu m'as dit chèque. Ah ouais Bam Attends, ouais, tu vas voir, je vais me faire ma super attaque. Attention, t'as pas de chance parce que t'as à côté de toi le meilleur renard. Mais qui n'est pas un renard, qui est un humain. Tu sais, quoi cette attaque Je t'ai fait un sort que si je me. Si je vais. Si je, si je m'attaque De toute façon je suis mortel Si je me tue En gros tu vois si je me plante un truc Et eh bah ben, toi Ce truc il sera invisible Mais il te plantera Et vu que moi je suis mortel Et eh bah ben, c'est une même technique Changement d'équipe Ouais ok. Un S aussi facile que ça Boum Ah oh, moi j'ai chaud ouais. On le ouais. ma veste. Ouais, on s'en fout. Mais... Au pire, on la remettra. On la remettra en, en, en fin de vidéo. Bon, ouais, on la remettra en fin de vidéo. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas la fin de vidéo du tout. C'est une heure la vidéo. On avait fait un pari avec nos parents. Enfin, on n'avait pas fait un pari. À... On avait. En fait, on avait fait. Un... On avait fait un marché. Non, on n'avait pas fait un marché du tout. On avait fait deux vidéos à l'instant. On a oh, fait ouais. une sur Naruto. C'est une comme... bonne de 10 minutes qu'on a fait juste avant qu'on commençait là. Là, ça va faire 3 vidéos. Je... On ne fait pas 3 vidéos aujourd'hui. Hein. Pourquoi On ne fait pas la vidéo aujourd'hui. Hein. Celle du critique, on ne la fait pas aujourd'hui. Du... On, va... on va parler Dragon Ball Z dans la prochaine vidéo. On ne va pas parler Dragon Ball Z. On va faire le jeu Naruto, comme on est en train de faire. La série Naruto. La prochaine fois que tu viens, on fera Dragon Ball Z mm -hmm. et la critique de Dragon Ball Z. Et on fera un film, un jeu, et là on jouera sur Fortnite. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Hé, oh oh oh. hey, regardez, il y a mon, mon skin, regardez. Il a une langue à la main. Oh, je t'attends pour Milan c'est ça Eh hey, dites-moi dans les commentaires si ça fait mille ans mais non je rigolais je lui faisais juste une balle parce que tout à l'heure il m'a critiqué ah je t'attends depuis une heure laisse tomber donc tu vas voir quand je vais la mettre quand tu vas la regarder j'ai fait un truc on non dans 14 minutes allez. ok pareil ah. Attention, pam Attention. La poum, boum, poum Bim Mon mes os, je peux les enlever de mon corps. Mon corps est droit pour toute ma vie. Aïe aïe aïe aïe. Non, voilà. Esquiver, voyons Et Attention. vous savez Devinez, dites dans les commentaires où nous sommes allez tiens attends je vérifie c'est quoi son attaque ça super attaque oh non ta Attention un si on Attends Attends Attends ta attends, attends, attends, attends, Et la tête à dites dans les commentaires où nous sommes et où nous tournons la vidéo ça, peut tout le temps dire ça, ok J'ai oublié de le dire dans toutes mes autres vidéos, mais maintenant vous pouvez le faire, d'accord Vous êtes pas oublié de mettre des commentaires Lui, il réclame les commentaires, il ouais. pas. Et euh, mais moi je suis un gros réclameur des, des commentaires, je suis en train de se massacrer C'est ça, maintenant c'est moi qui vais te massacrer. Petit. Mes os sortent de mon corps yeah. Oh non, je t'aimais. Je t'ai vaincu euh. Changement d'équipe Non, tu veux. Non. Mon équipe est trop forte. Allez, est-ce que j'ai comme note Des... Oh vas-y, c'est trop nul <rire> Donc <rire> je il sait même pas si le vétérinaire, bon il a mangé. Euh, C'est un truc euh, d'Octogon Attends, attends, tu dis. Dans la prochaine vidéo... Attends, fais, ne m'attaque pas, mais en fait, dans la prochaine vidéo... Parlé mon Ça dit... Ouais Attention, Elle <rire> s'est dit Ah ouais Attention oh, Oh non ah, elle, on on trop loin, on est trop loin. C'est qu'à... vous savez dans les commentaires, dites dans... Non en fait j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ah, Aïe, la là papa là C'est qui qui va gagner là maintenant Et c'est du... Allez, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit... On n'est pas faux non plus. Oh non mon bout de bois Oh non on veut faire une attaque trop forte. Il faut pas te laisser avoir ta super attaque. Ah bah si en fait Mais maintenant cette super attaque elle est trop forte à toi Oh je suis en train de te massacrer C'est ça, que j'ai un bouclier Oh non Caille -o dans 3, 2, 1... C'est ça C'est mort C'est que mon. C'est que mon énergie verte. Kay Oh, mon ka -oh. Bon. Pas du tout. Kao baby. C'est toi le chaos Oh mais. Oh la tricheur Oh non, le jeu il a bugué C'est pas ça du tout J'ai mis mon énergie J'ai eu mon méga chakra j'ai ma méga evolution gros. C'est pas ma faute. Attends, viens, je vais faire un high Comme attends il y avait 30 secondes. Changement d'équipe ou pas Nulos. Ah j'ai un B ça va Lui il a eu un D. Son que je vous ça veut même pas se lever et le mien. j'ai font mal tes lumières là. C'est ça que si tu veux être un youtubeur pendant les venir Ah ouais sais que c'est un métier doubleur Ah t'as un métier carrément C'est pas un métier mais c'est un métier doubleur Qu'est-ce que c'est doubleur Ouais Attends, attends, Attendez on peut pas mettre pause un... C'est le craché On peut choquer Oh, le, le mec, 4... 4... le mec, il s'est jeté sur le. Allez hop! Papo, c'est Il trouve. Il Oh non! Allez, écoute, de la mortée Regardez-moi, j'ai les manettes séparées, lui, il a manipulé. Ça ne servait à rien de dire ça, je sais, mais j'ai une erreur. Même pas en rêve. Super attaque, Giga! Olé, olé Aïe, tu m'as fait mal! Yes, son attaque est presque terminée. C'est pas la mienne. Aïe! Oui! Aïe, voilà, t'es méchant, toi, Petit. t'es presque mort là. Bye bye. Oui, oh, il m'a tranché. Ciao, ciao. Young boy. Changement d'équipe ou pas <rire> Et moi, qu'est-ce que je reçois Un oh, S. Nus Un S Un S c'est d'or Lui bah le D c'est l'argent avant A B C D E F G H I J A B C A B C D Mais regarde le S c'est la meilleure note Normalement c'est A en or oh, Je vais péter cette caméra 3 2 1 ta chaîne, <rire> Finis ta chaîne YouTube Bam Je finis ton écran. Non euh, Bah là tu sais que je l'ai cassé. C'est ça. t'es capable de casser ta chaîne YouTube Pas du tout. Pas cap du tout moi. Toi t'es capable de casser ta chaîne YouTube. Mais bah, en fait j'en ai pas. Ah C'est un patron YouTube. Ah toi tu vas péter ta caméra, tu vas voir. Si je la pète, je suis mort. Wow. Faut pas te l'infecter. Allez, super transformation. Tu te perces. Tu te mets dans les pics. Ah t'as les boules hein. Je suis en train de faire n'importe quoi, j'en suis sûr là. Hein. Aïe. Euh, ça fait mal. Tiens, la femme. Bye bye. Toi, t'as t'as un truc qui vole en plus. Un dragon oh, mais moi c'est un ultime c'est ça l'art magique attention j'arrive ah ouais ah ouais tu crois vraiment que tu vas me faire mal avec ça sauf que j'ai presque plus d'énergie moi c'est ça le problème. Ok après j'ai plus ma méga attaque. Je suis presque en train de le tuer là. Yes Yes, il est presque mort Il est encore plus mort presque Non Oh il m'a tué et maintenant on change d'équipe. Non! Allez! Non! Viens comme ça, on leur montre un petit peu plus de perso. On les. On peut pas voir sur l'écran. Quoi? Ils peuvent voir sur les rangs. Ils peuvent voir. Euh, regarde non, le... non! Ils peuvent pas vous. Peuvent... En gros, ils vont pas regarder là. Ils vont regarder là-bas, derrière nous. J'ai un S. Le mec il sait même pas se lever. J'ai un C, je veux dire. Mon cochon il s'est même <rire> pas fait la belle Non, vas-y arrête On continue Attends, mais Il va nous piller un dîner On mange pas au dîner Quoi Je dis on mange pas au dîner Des lasagnes Oh trop cool Ouais. Attends, attends Non, arrêtez, arrêtez, arrêtez Oh là, j'ai une non, Oh, je vais pas le faire Faut le dire, je l'aurai deux fois C'est que j'ai la chance, là, tu n'as toujours pas ton énergie. Alors, je peux vite fait te tuer. Attention Ça, c'est de l'art magique de l'art majestueux. L'art majestueux Je jette en l'air. Ah non, t'es orange. Je te laisse pas avoir tes super attaches. La même est presque terminée, après tu vas me tuer en deux, mieux. Après une technique qui fait up Joli coup. Hein. J'ai gagné Encore une fois, oui. Après ça fait que trois fois. Avec ton... Et on change d'équipe maintenant pour leur montrer notre perso. Ok. Au pire, on fait deux secondes. On attend deux secondes qu'ils regardent. Soit on fait deux minutes de pause alors. Ouais, deux minutes. on enlève nos casques. Non gros. et on continue la. Attends. Mission. Moi j'ai soif. Ok, alors, euh, euh, Mathéo va chercher de l'eau, en haut. Et, non, euh, non, mais euh, les parents, ils vont voir. Ah oh, merde. Au pire, tu peux vite aller chercher euh, là-bas. Oh, attends, je leur demande. Ouais, faut aller leur demander. Mathéo va faire une petite... E euh, euh, Un petit une petite église. Une petite éclipse. Alors... Ah. Là, là. ah. C'est la fin de cette alors c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que tu l'as apprécié. Like, abonne-toi et n'hésite pas à faire me, uh, me à lâcher une petite commentaire, à lâcher un petit commentaire et, um, et à taper sur la chaîne um, à la cloche de notification. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et bye bye. bye. bye.